Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Open Size 4 et on est parti pour une nouvelle guerre dans laquelle on va demander. Euh... J'ai pas revendiqué ça moi. On va demander de Tirala, voilà. Euh, et on va entraîner avec nous la Grande-Bretagne et la Pologne. Euh, ça tourne en guerre mondiale, moi je dis clairement. Avec toutes les colonies, l'Afrique euh, impliquée. Bon, pas autant que les, les, les guerres mondiales. Non, c'est une guerre européenne, on va dire. Même si jamais il y a l'Amérique et l'Afrique impliquées. Donc, on en soit un peu aussi. Et puis, euh, la Turquie est plutôt située en Asie. Même si les Ottomans sont aussi en Europe. Euh, dans cette euh, guerre, j'aimerais prendre quelques provinces à la France... La Savoie, il y a moyen que vous nous laissiez passer Non, il n'y a pas moyen <rire> euh, Autre solution, j'amène mes bateaux Et là, hop, mince ils font le siège Je voulais annexer ce petit italien Qui n'a pas de raison valable pour exister Alors je suis le plus proche des ottomans Donc malgré le fait qu'ils soient en guerre contre la Hongrie Ah non, ils sont peut-être là J'ai rien dit Qu'est-ce que ça donne là On peut toujours pas passer. La Savoie, qu'est-ce que vous. Je vous déclare la guerre et ça le résout le problème Il y aurait juste la Bourgogne si je leur déclarais la guerre. Du coup, je me dis, est-ce que ça vaut pas la peine que j'attaque aussi la Savoie Le truc, c'est que je risque de me retrouver tout seul dans une guerre avec beaucoup trop de monde si jamais je fais ça. On va faire ça, on va prendre Kony Vous voulez pas me laisser le passage et eh ben d'accord, je passe quand même Alors, je préférerais un Défense des forts parce que je vais me faire siéger Par l'Ottoman, probablement Ou par Bologne, qui sait euh, Tant que vous ne me servez pas Vous allez plutôt là-bas Je pense qu'ils vont sortir Bologne de leur guerre et que je... Je pourrais aller siéger à ce moment-là. Hop, oh, c'est fait je crois. C'est ça. Alors on a perdu Avignon. Ah ouais. Il, euh, il est chaud, il tente les combats la France. Non, et il gagne d'ailleurs. Il a bien raison de tenter les combats qui gagnent. Hop, on s'est replié. On a pris connu tout de même. Prendre le sud. Le côté ottoman, on est en train de prendre le fort. J'ai laissé un général là-bas parce que je veux pas que mon armée soit détruite. On a perdu Corfou. Des conflits intérieurs dans la grande horde. Très bien. C'est peut-être des séparatistes lituaniens qui ont libéré la province là-bas. Euh... Diplomatie, j'ai encore un truc à faire. D'ailleurs, j'ai énormément de points euh, administratifs. Euh, ça, coûte un peu moins cher quand même. Hop, on en dépense à peu près la moitié. Fin du siège de Bologne. Bologne, ils ne savent pas, mais c'est leur dernier jour qui se passe actuellement. Moi, de mon côté, j'ai Tunis, Ottoman, France et Bourgogne et Savoie. Bourgogne et Savoie, je les ai tout seuls. Donc c'est d'autant plus intéressant de s'en débarrasser tôt. La Bourgogne se fait siéger par des rebelles. Oh, l'Angleterre, qu'est-ce que tu fais Un bon plan, ce que tu fais On va rester là. Et on va hop, hop, transférer le général et ses troupes. Est-ce qu'il y a moyen de demander beaucoup à la Savoie Oui, il y a moyen. Ah mais là, il y aurait quand même des sacrées révoltes. Moi bon, si je vous demande ça, au moins. Mais juste alors, la côte, la histoire d'eux. On va leur prendre plus de provinces et on avisera. Ok, ça c'est fini. Hop, on a eu Célanique, parfait. On va les empêcher de reprendre leur fort. Enfin leur ancien fort puisque maintenant il est à moi Depuis un moment d'ailleurs Enfin depuis la dernière guerre contre les ottomans plutôt C'est pas vraiment un moment Hop, siégeons la capitale La France est occupée côté espagnol C'est une bonne nouvelle pour moi on perd contre les ottomans, je pense que parce que j'ai pas occupé le... la province mais avec un peu de chance la Pologne va occuper pour moi et pas pour elle. Oh là là j'ai pas regardé, c'est bête, c'est bête, j'aurais dû envoyer mes. Si j'avais regardé j'aurais pu envoyer mon armée. Allons soutenir l'autre, oh c'est vachement On va revenir se mettre sur le fort. La Hongrie m'aime bien. Euh, je suis pas pape, toujours pas. Je comprends pas pourquoi j'ai eu un machin. Euh... Royaume de Dieu, à 16% de chance de devenir contrôleur de la curie. D'accord. Oh, j'ai eu un truc avec les Européens, enfin, avec les catholiques et je sais pas vraiment ce que c'était. Oh, les partisans ils gagnent en Bourgogne. Est-ce que la Bourgogne ne serait pas partante pour nous quitter tout de suite Non. Ah pourquoi vous, vous êtes pas repartis vous Donc la bonne nouvelle c'est que là si je veux ah, je pourrais... fin du siège de Constantinople. Allons prendre ce siège là en évitant les combats sauf eux parce que eux, ils viennent de passer ils sont pas très malins. Hop les petits stacks qui traînent aussi ça me pose pas de soucis. Oh là là là là hop. Oh, tout le monde Oh, oh non, j'ai fait replier une armée sans le vouloir. Hop, c'est bon, c'est gagné. Non, je crois pas que j'ai la place pour un général de plus. C'est des canons qui ont super cher. J'ai réussi à les chasser. C'était les canons de cette armée. Bourgogne a fini avec ses rébellions. Ah mince, je peux pas aller en Dijonnaire. On va aller en Franche-Comté. J'ai vu France occupe je ne sais quoi. Bon, les Ottomans, ils sont en train de reprendre ce qu'on perd. La Bohème gagne. C'est une bonne nouvelle pour nous. Puisqu'on est de leur côté Sur cette guerre Ça il va falloir que tu cèdes hein. Tu peux prendre le temps que tu veux mais ouais, Pourquoi je peux pas demander tout à la fois Ok Je ne sais pas Pourquoi le Magic click ne fonctionne pas On va se regrouper Et aller rendre visite au Savoyard. La Pologne est venue m'aider de ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils sont probablement moins présents. Euh, J'ai fini quoi exactement Le siège là-bas, oui. Ah, c'est l'Autriche qui va tout occuper. Je veux au moins cette province-là. Fin de l'attrait avec mes voisins. Ils veulent pas rejoindre quoi Très bien. Perdu Constantinople. Allons, ah je un coup, un coup de main à l'Espagne. Ah, ils occupent tout pour eux, ça m'arrange pas. Mais je pense qu'on va les laisser faire la paix avant nous avec les Ottomans et puis voilà. Oh, je dois faire un méga détour. Non, on va... Oups. Oh, je suis obligé de faire un méga détour même pour aller là-bas. Oh là là. Milan a finalement rejoint la coa Hop on a pris la franche comté Est-ce que la Bourgogne Ne va pas nous lâcher Lâchez-nous la grappe Mesdames Monsieur les Bourguignons Voilà on a écrasé une petite armée On va les siéger sinon oula ça a piqué j'ai pas regardé Je pense que l'Espagne avait lâché le combat naval J'ai perdu, oh là, beaucoup de bateaux, bon, c'est le risque quand on regarde pas s'il faut se replier ou pas, Bologne ils ont toujours pas, pas bien compris, ah ils veulent bien maintenant, voilà on vous convertira au catholicisme plus tard. On a remporté le siège de Corfou Parfait, on est reparti sur Constantin... Je peux pas sortir à cause des bateaux ottomans Ah, mais ils vont bouger Hop, parfait On a fini Dijonais, qui était leur capitale Ils ont 53 de score de guerre Donc, vous avez pas voulu vous rendre plus tôt Maintenant, vous payez un peu plus cher Ah, vous êtes allié à la France Alors vous, vous savez ce qu'on va faire Vous voulez pas vous rendre avec ce que je vous propose alors on va vous siéger un peu plus Ou alors on écrase une armée Ça marche aussi très bien Avec un commandant Oh ben c'est super loin Bon ok on va faire la paix avec la Bourgogne Selon les termes qu'elle accepte voilà, et messieurs les Savoyards, vous vous y attendez peut-être. Mais c'est chose faite. On va avoir du monde dans la croix. On a fini ce côté-là d'Italie. Euh, vous, annulez votre mouvement. Changement de plan, il y en a un qui prend Lyonnais et l'autre qui reste à proximité, entre les deux. Bon, on peut pas. Alors va se mettre là. On a repris ce fort là, 10% de score de guerre sur les ottomans ils ne sont, ils sont pas très contents. Ils sont pas motivés en fait. Probablement parce qu'ils ont un pire score sur les autres, non, moins 3 seulement, d'accord. C'est juste étrange. Est-ce qu'on peut sauver la Hongrie Il faudrait un général, on va en reprendre un. Hop, on n'a pas sauvé la Hongrie, mais on arrive et on contrôle le, le siège. J'ai mes rivales séparatistes de Bolognais là-bas. La France a perdu des provinces. Oh yeah, c'est la Grande-Bretagne qui occupe ça. ça se trouve, que je peux rendre des provinces à la Grande-Bretagne. France cède Corentin à la Grande-Bretagne. Ça leur plaît pas tant que ça. D'accord. Oh, ils seraient prêts à me céder une province, la France. Je pense qu'on va s'en contenter. Ça fait un peu plus de monde dans la... Non, ça fait personne de plus. Je pense qu'il y a déjà tout le Saint-Empire. je peux leur demander quelques sous. Tout à fait acceptable. Liège est déjà dans la koa contre moi. Le truc, c est, c est, je regarde bien. Hein. Je vois bien que le plus bas, c'est Liège. J'aurais moins 7 sur lui, mais il est déjà à 51. Donc il va monter à 59, ok, mais il est déjà à 51. Donc on va faire la paix avec la France... J'ai maintenant les sous pour euh, adopter ça. Ce qui ne me permettrait pas de continuer sur ça. On va rediriger certaines de nos troupes vers les Ottomans. Euh, tout en fait, j'ai pas d'autres pays à affronter. Il y a Tunis aussi. Euh, Ignorons-les. Oh, la France ne pourra pas rentrer dans la côte. De toute façon ils n'ont pas le score qu'il faut, heureusement. Bon, avec Constantinople, je pourrais demander plus, mais vu que l'Autriche et la Hongrie ont, man... ont occupé plein de provinces, ça m'arrange pas tellement. Oh non, des séparatistes. Eh, eh, eh, marche arrière. Et toi, tu rentres maintenant. J'ai pas les territoires provençaux. C'est vrai. J'aurais peut-être dû briser l'alliance avec euh, la Provence plutôt que plutôt que rien. Enfin si, plutôt que prendre une province. On dirait que c'est relié, mais avec les Alpes au milieu, je peux pas vraiment passer. Prendre une province de 21 de plus à la Savoie, ça aurait été peut-être un peu trop. Hop, on convertit Bologne. Plein de provinces à convertir, à condition qu'elle soit légitimement à moi. Je sais pas trop pas trop ce qui bloque On va peut-être s'occuper de cette province là On peut pas passer chez l'Autriche si c'est bon. bon Alors allons-y Qu'est-ce qu'on attend Oui ils vont occuper Mais il y a le fort à côté Zéro effet coûte de moins en moins cher on va laisser peut-être que je faut que je le fasse avant la guerre avant la paix avec les ottomans plutôt Là on a un bon score on lien à Medine c'est super loin où est ma flotte là oh non c'est des séparatistes siciliens j'ai pas envie de les aider on va juste couler le bateau, parce que si jamais la Sicile se libère, qu'est-ce qui va se passer Et eh ben j'aurai juste à la conquérir et l'Espagne n'aura rien à dire parce qu'il ne sera plus des provinces à eux. Il euh, y a des gens qui se sont mis en tête qui pouvaient reprendre les provinces. Ils s'en foutent. J'ai 4 missionnaires à la fois si j'ai besoin. Le fait de savoir que les conversions que je fais, ben, ce sera des conversions durables, c'est quand même chouette. Tout ici, c'est recatholique. Alors, finalement, il y a plus de réformés que de protestants. Bon, c'est probablement dû au fait que certains pays ont été plus solides. Et que c'est, j'avais deux de de réforme protestante chez moi et que moi je les ai vaincus. Donc, euh... c'est pas logique que trois centres réformés fassent plus de dégâts qu'un centre protestant dans le nord. Maintenant qu'on y pense. Oula, qu'est-ce que je fais moi Très bien de stacker mon armée, mais tant qu'elle combattent. On arrivait juste à temps en plus, le fort était à 71. Ah, ils ont fait la paix Alors, messieurs les ottomans, qu'est-ce que j'ai revendiqué Ces provinces-là. Ah, ils ne donneraient que ça. J'aimerais au moins qu'ils arrêtent leur alliance avec la France, okay. par contre. Je crois qu'on va pas demander tant que ça. On va demander juste des province jusqu'à Constantinople. En vrai, je peux occuper un peu plus. J'ai largement moyen d'occuper plus. Euh... Non, c'est pas le bon plan, ça. L'armée avec le général, elle va rester là et l'autre, elle va se couper en petits bouts pour occuper un maximum d'espace. Ça donne quoi le ratio des forces On est quand même beaucoup plus que... Pologne, il a pas l'air très impliqué dans les combats, je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être chez eux, non ils sont pas chez eux. Ils ont une autre guerre peut-être Ouais, face à Danemark et Suède et ils perdent. Conquête russe de Ingrie, ils ont aidé les Russes, d'accord. Bah les Russes ils m'ont l'air... Ah c'était une guerre défensive. Oui je me disais les Russes ils, sont... ils m'ont l'air de gagner. Hein. Danemark ça t'entend pas une alliance Parce que je serais prêt à te soutenir mais... On va améliorer nos relations, ça se pourrait se faire euh, plus tard. Ah, je ne peux pas tout occuper. Occupons ce qu'on peut. Il faut aussi occuper ce petit bout là. On a quand même monté en score de guerre, donc ça se trouve je peux aussi prendre Athènes. Pas encore, mais on s'y approche. Rien qu'en occupant leur partie européenne. Ok, on va s'arrêter là. Yes, ça marche. J'ai pas du tout regardé les quoi En partant du principe que ça influencerait pas l'Europe. Mais je me suis trompé sur Hans Barth, apparemment. Sur S. Euh, bah, il va être temps de. Ah, je voulais le faire avant et je l'ai pas fait. Ah, je peux même pas prendre les techs, j'ai trop. Enfin, si je prends les techs, j'ai quand même un 15% de malus. Donc, on va plutôt améliorer Molise, Genova et tout ça. En militaire, on va améliorer Spolette. Bon C'est clair que ça vaut la peine ça. Euh, Où les nous les petites troupes On va les mettre à Arta. On va mettre une armée ici et la dernière. Euh, passe par Fibre. Et bah ça aurait été une bonne bataille. Ah, il se retire de la coalition. Au contraire. On a des Croates. Bah vous allez vous occuper des Croates. On a des protestants. Enfin, des, des protestants protestants. Ils protestent. Hmm, on peut améliorer la situation. Pour des sous, il m'offre des points partout. Bon, ça va me coûter un emprunt parce que j'ai fait trop de bâtiments, mais... Faisons la Savoie. Je sais pas si je prendrai la Savoie, mais... faisons le Ah, jolie frontière italienne renforcée. J'ai toujours pas le, le petit tips euh, formé l'Italie. Parfois il faut un nombre de provinces suffisant. Lorsque j'ai reformé l'Empire Romain avec l'Aragon, euh, je n'ai eu le, le petit truc euh, formé l'Empire Romain que lorsque j'ai eu Rome. Et comme je voulais, comme j'étais catholique et je voulais pas me fâcher avec les catholiques, c'est la dernière province que j'ai prise. Et donc j'ai eu très peur qu'à la dernière province, ils me disent « Non, je vous propose pas de reformer l'Empire Romain ». Et que ça fasse euh, euh, D'accord Très bien euh, Ripe-moi Alors poca... Poca... On a un marchand Que je vais pouvoir placer Aragus par exemple Pour transférer de la puissance Ou alors pour collecter Je sais pas ce qu'elle est le plus fort Je sais pas si je mets dans les états tous les trucs que j'ai pris. Je pense, à vrai dire. Ah, la Hongrie a pris deux provinces. Euh, dont une province enfin, deux provinces de la Bulgarie. Et elle m'a laissé la Macédoine. Peut-être que je laisserai la Bulgarie et que j'irai plus loin. On verra en fonction de comment ça se présente. Idéalement, il faudrait que je m'étende plus en Italie, mais... Euh, pour l'instant je le sens pas trop Oh purge de l'hérésie C'est des réformés qui vont purger de l'hérésie des chrétiens Des catholiques pas des chrétiens Les réformés sont des chrétiens aussi Alors euh... oh, J'ai pas les sous Faut beaucoup pour rembourser cet emprunt Un euh, coup de plus 40 par tour ça va bien le faire euh, Donc je voulais savoir Nous étions à 29 Et si jamais Je gagne 9 D'accord et si je collecte des revenus On passe à 34 D'accord c'est quand même intéressant Peut-être qu'au bout d'un moment Même si j'aurai tout le nœud de Venise Ce sera plus intéressant de tout tirer vers Gênes En partant du principe qu'on a 80% Et que c'est vraiment très fort faut dire j'ai tous les points de contrôle majeurs sauf euh, celui qui est actuellement occupé par les rebelles, c'est les siens. C'est plutôt que c'est les Les rebelles n'ont pas de part, mais ça doit quand même réduire la part de l'Espagne qui est de 2%, alors que Provence contrôle 4%. Ah si, il y a la Provence qui a ce truc là. Par exemple, Luc concède 3%, alors qu'il a une seule province, toute nulle. Alors qu'à l'Espagne il y en a plein Enfin toutes nulles 24 de dev quand même 25 de dev mais Mais c'est pas suffisant Alors amélioration Quelque chose me dit que Les ottomans ont décidé de se venger Sur leurs voisins Et ils ont déclaré la guerre au mamelouks Et à ah, ce petit attack est la Koyenlou, Qui décide toujours pas De me proposer une offre d'alliance ce qui est franchement très bête, je pense. Je sais, je suis le royaume de Dieu, je prône la foi chrétienne. Euh, catholique, plus exactement, d'ailleurs. Mais ça ne devrait pas euh, causer de tels soucis entre nous. Euh, prenons le théologien. C'est lui. Moins d'agitation dans le pays, il coûte pas trop cher. La Provence peut se permettre d'attaquer quelqu'un dans l'Empire comme ça Ah non, elle est en guerre avec la France contre la Pologne, puisque la Pologne est alliée à la Saxe. Enfin, elle peut essayer, on verra si jamais ça fonctionne. Avec le soutien de la, la France, elle peut s'en sortir contre la Pologne. Sachant que peut-être qu'elle est attaquée parce que les Polonais ont justement des problèmes euh, de leur côté. Ah j'ai pris un état... Oui. Oh trace. Je direct... croyais qu'il fallait que je prenne une province de plus pour avoir euh, le truc de Constantinople. Il semblerait que non. C'est parti. Convertissons-les. J'ai plus de puissance d'état peut-être. Non j'en ai encore. Si besoin. Voilà. Euh... Mince... Vas-y, vas-y, tu les ouais. Comment je vais aller là-bas, moi Ah, ils veulent bien que je leur offre Mais ils veulent pas me le donner Comment on va faire pour passer C'est vrai que j'avais pas pensé à ça C'est une enclave Ou alors j'attaque la Provence <rire> Non mais... Euh... Ça marche pas à tous les coups, ça De déclarer une guerre pour... Euh... <rire> Voyons, Hydrolien. Tu ne peux pas déclarer des guerres à tout le monde sous prétexte que tu as besoin de l'accès militaire. J'aurais dû imposer l'accès militaire. Parce que là, je suis marron. Demandez, ils veulent pas. Demandez, ils veulent pas. Demandez, ils veulent pas. Et j'ai des Provençaux. Euh... Hop, gagnons un peu de prestige. Le Palatina. Être ma planche de secours Ils sont catholiques Si je peux rejoindre leur guerre En fait je peux aller mater mes rebelles Puisque j'aurai l'accès chez la Provence Oups Hop. Ah j'ai plus que 26 bateaux Dommage Enfin, j'ai 26 bateaux de transport, j'ai surtout perdu des autres bateaux d'ailleurs La Provence, vous êtes gentil, vous, vous m'offrez l'accès militaire Vous avez le, le passage chez moi Bon on peut essayer, j'ai peur que la guerre se termine avant Mais si ça se termine pas avant J'ai l'occasion d'attaquer la Provence Gratos ah, Il m'aime beaucoup, il serait prêt Ah mais je crois pas que je puisse imposer la paix aux ottomans Parce que j'ai une trêve avec eux Donc ils vont juste euh, Sûrement reprendre des provinces On a des hongrois Ok Allons nous charger de ces hongrois Avec des nouveaux cadres de cuir La Provence serait soutenue par le Brandebourg et Genève. Et mais j'ai pas de Casus Belli, mais je pourrais les attaquer en soi. Comme ça, je relierai définitivement mes deux territoires. C'est juste que mon expansion agressive va jamais descendre. Je continue d'attaquer tout, tout le monde quand je le peux. Quand j'en ai besoin pour aller mater mes rebelles. Allez les Provençaux, ça demande pas grand chose de passer là. Vous avez l'accès militaire chez moi en plus. On va faire ma revendication. Et si... Ce serait peut-être même une bonne idée de les attaquer parce qu'il y a déjà la Pologne qui les affronte. Je pourrais demander un transfert de puissance commerciale. Euh, pas de mariage royal, je pourrais faire un don. Yes Alors là Cécile, vous avez deux choix. Ok. Il faut que avec la Cécile. Hein. On va déclarer la guerre maintenant Le but en de prendre Messi. Hop c'est parti Je veux absolument qu'il n'y ait personne qui puisse les rejoindre Et à tous les coups Enfin avec un peu de chance Beaucoup de chance Ils vont me céder oh Et Je peux pas demander l'accès au Palatinat. Demander l'accès militaire Ils veulent bien mais je peux pas passer chez eux oh, Mince ils avaient occupé tout à l'heure je pouvais passer Bon euh, on va faire un don Révoquer l'accès quand je pourrais. Alfonso, vas-y. On a converti. On repasse sur Venise. 9 tours. Si c'est pas génial. Alors je peux faire ma revendication sur la Provence. Oh, revendiquer cette province qui est la seule dont j'ai vraiment besoin pour passer. Là j'aurai la France et Genève. Mais ils sont moins forts que moi donc... Euh... Allez on va oser. Tu veux pas me laisser passer Et bah je te chasse. Enfin je passe quand même. J'ai une deuxième guerre, c'est pas le truc vraiment futé à faire. d'une armée là-bas Oh la France a perdu face à l'empereur Encore ça rejoint la quoi Bah ouais euh... Le truc c'est que j'ai que 60 000 hommes de ce côté là Tant qu'il y a des rebelles ottomans qui vont pop et tout Ah oh, c'est fini les ottomans J'ai même pas vu passer Grec à Athènes c'est fini, Venise c'est fini Ok bon bah venez Venez là On va tenter un truc de type 1, 2, 3, 4, 5, 6, autant qu'il faut. Voilà, la guerre est finie. Je peux pas virer l'un commandant à distance si je peux. De... En Syracuse. C'est Syracuse que je vais virer. Mince, le bouton marche pas. Bon, On va le laisser, c'est pas grave. Euh. Ouais, c'est très bien, mais en fait, euh, occuper les territoires euh, provençaux, c'est aussi mon objectif à la base. Est-ce que je peux les manger en un coup Je revendique tout, mais ça va coûter cher. Oh, ils sont loin l'Empire, donc ça fait moins 50, mais pas vraiment pour eux. Euh. La réputation diplomatique, c'est toujours utile. Ne serait-ce que pour avoir des alliés qui nous soutiennent. Gagnons plein de points, ça m'intéresse à ça me sert à rien, la relation en plus. Enfin, améliorer les relations avec la France, pauvre hein. pauvre. Je m'en très bien de pas avoir de bonnes relations avec eux. On a fini Avignon donc on va reprendre la province toute seule Donc on enchaîne J'ai juste peur que les français viennent là Oh oh Allez-y voilà C'est gagné, c'est gagné Arrêtez de rejoindre, on a gagné. Faut que je refasse 4 bateaux, c'est vraiment pas, pas cool pas avoir mes 4 bateaux. Euh, le Palatinat pendant que j'y pense. Euh, merci de m'avoir donné l'accès militaire. En fait ça m'adresse m'intéresse pas à la masse. On va faire les 4 bateaux. Bon, j'ai clairement plus une flotte puissante. Mais au moins j'ai une flotte qui transporte des bateaux. Réputation diplomatique plus 1. est que j'ai des nobles populaires Alors, euh, lutte politique au sein des clercs. Si je m'en mêle euh, je peux perdre du prestige et tout Et à la place j'ai des bonus On va faire ça Hop. Ah, Je pourrais leur dire de rendre Mais non rendez rien C'est à dire que l'Espagne a encore les corps dessus Yep c'est ça euh, Améliorons bien nos relations Parce qu'ils ont des nouvelles raisons de me détester donc on peut prendre le bonhomme qui ne sert à rien oh. Je pourrais appeler le Branquebourg Ou alors la Grande-Bretagne Je pense que l'Espagne a trop de rebelles pour euh, considérer que c'est utile Est-ce que je les appelle euh, Pourquoi pas, on va appeler le Branquebourg Viens m'aider Logiquement la Provence perd à la près de 33 Oh ya Mes adversaires s'en sortent mieux que moi pour affronter Enfin mais... Mais co co combattants euh, de l'autre alliance s'en sortent mieux que moi. On va les effrayer. Mais en vrai, ce qui m'intéresse le plus, c'est Est-ce que la France est sortie de l'autre guerre Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'elle ne se concentre que sur moi. Le dernier jusqu'au Béarn, ça va se battre là-bas. Banque bourgeois, Bank bourgeois, c'est votre combat, c'est mon combat plus exactement. Mais... Aidez-moi dans mon combat. On demandera de l'aide à la Grande-Bretagne dans une autre guerre. Je pense que là, on n'a pas tellement besoin de... de soutien, ça se fait tout seul. On va mettre un mauvais score à la France, ensuite on la sort et ensuite on finit de siéger la Provence et le tour est joué, je pense. Alors, euh, je préfère gagner des points. J'ai tellement de prestige que c'est mieux d'avoir les points. Et Genève, c'est où Je ne sais même plus où est la Genève. Celle-là. Ah oui, bah oui c'est une province suisse normalement. Une province suisse francophone. Ils ont la culture suisse ou pas Voyons voir. Ouais. On a pris le siège de Haut-Poitou. Oh, ils sont sortis Personne qui siège à ma place, on est d'accord. Qu'il n'y a plus tellement de troupes françaises là-bas. Yeah, on a pris Auxerrois. 49% de score de guerre, c'est pas mal. Somogi c'est où On peut pas savoir hein, juste en cliquant. Ça doit être une province que la France m'occupe, à mon avis. Fin du siège de Genève Genève est dans l'Empire C'est même une ville libre D'accord on va pas leur chercher des noises à la ville libre Fin du siège de Chartres Allons au Finistère La France devrait nous quitter d'ici peu D'ici très peu D'ici la chute de Paris en fait Fin du siège de Paris. Messieurs les français. Oh, je peux pas demander grand chose chez les français. C'est des grosses provinces ou... Ouais, hein, en quelque sorte, mais je suis surtout en... Ils sont surtout en cobelligérant. Donc on va demander ça déjà et ensuite on va les humilier et leur demander plein de thunes. Ça me convient. sur la France. Et vous, vous allez me céder cette, cette partie-là. Le truc, c'est que la France va pouvoir rejoindre, mais le, le temps que la 13 soit finie, ce sera trop tard pour eux. Hansbach, Provence, Nuremberg, Liège... La plupart, ils ont déjà la possibilité de rejoindre. Et en soi, je pourrais aller piocher là-bas, mais ça m'intéresse pas vraiment. Oh, ils ont libéré la Lorraine, les autres, coco. Voilà. Imposer la religion, ça me demanderait beaucoup se contenter de ça, j'ai pas grand chose d'intéressant d'autre à demander, et là on a carrément plus que l'Italie, et ben ce sera une chouette guerre pour cet épisode moi je pense, une unième chouette guerre parce qu'on en a fait pas mal, on enchaîne un peu en ce moment je trouve, ce qui est bon signe, c'est à dire que la quoi a pas le temps de se former et de m'embêter. Pourtant, je pioche beaucoup côté Europe et pas beaucoup côté ottoman. La Saxe qui croit que je vais lui obéir. Alors la Saxe, on s'est mal compris. Je prends des territoires qui étaient dans l'Empire à une époque lointaine. Et toi, tu me les demandes. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. D'ailleurs, si ça se trouve, je pourrais me faire une alliée de la Saxe. Le Palatina, il m'aimait bien. Mais vu que j'ai territoire illégal et expansion agressive, c'est moins bon. Le Brangbourg, il m'aime toujours, même si jamais j'ai territoire illégal. Être allié avec l'Empereur, c'est très intéressant. Et ça a l'air de continuer avec la Saxe. Il y a la Bourgogne qui est bien en lice. faut dire que la Bourgogne, ça va être le plus gros pays dans l'Empire. ils ont 30 000 hommes. La Bohème, à mon avis, elle aligne plus 30 000 hommes. On je peut jeter un coup d'œil. Donc je suis toujours premier avec mon armée. Le Bengale est deuxième et le Gujarat. Donc il y a vraiment des grandes puissances en Inde, apparemment dans les Indes. La Russie est bien montée, l'Espagne est bien aussi. Pour ce stade-là, le partie, je pense c'est une bonne Espagne, une bonne Russie. C'est juste les Ottomans qui sont anormalement faibles. D'ailleurs, les Mamelouks les ont quasiment rattrapés. Et je vois que la guerre n'a pas tellement tourné au su succès des Ottomans. Ils ont gagné une ou deux provinces et deux là-bas. Et les Mamelouks même bien. Et ils seraient quasiment chaud pour être allié. Le truc c'est que moi j'ai pas de place pour eux, à moins de virer la Lituanie. A la limite la Lituanie elle est tellement faible que ça m'intéresse pas vraiment. Elle a plus de frontières avec euh, la Russie. Voilà, on risque de se faire manger par Ryazan mais. Et on a. Oh c'est même deux états maintenant la Sicile. la suite dans le prochain épisode comme j'ai dit